Bonjour à toi cher spectateur. Le soleil de trop près de Brio Carnail, c'est un film dont l'affiche surtout m'intriguait. Et c'est particulièrement le genre de long métrage sur lequel je me suis penché en me disant, sait-on jamais L'idée semble intéressante. J'ai essayé de pas trop me faire spoiler quand même parce que le film reposait quand même sur pas mal de mystères. Et du coup je me suis dit, bah vas-y, essayez de regarder ce long métrage. Il y a accessoirement l'air d'y avoir de très bons acteurs, donc ça peut donner quelque chose de très intéressant. Le résumé pour faire simple, Basile est un jeune homme qui sort tout juste de l'hôpital psychiatrique où il s'éjournait. Sa sœur le recueille à la sortie et souhaite plus que tout qu'il reprenne un semblant de vie normale malgré sa maladie, la schizophrénie. Brieux Carnaille a livré un film qui, je trouve, est assez audacieux dans ce qu'il cherche à raconter. N'est pas forcément novateur dans la manière de le faire, ni dans la composition des personnages, ni dans la mise en scène, mais il a réussi à saisir une sensibilité et une énergie qui, je trouve, est extrêmement compliquée à mettre en forme sur ce type de sujet et avec ce type de forme. Parce qu'on peut vite tomber dans le pathétique, on peut vite tomber dans la facilité, on peut vite tomber dans le long-métrage trop émotif qui, du coup, n'arrive pas à parfaitement retranscrire au spectateur ce qu'on est supposé ressentir dans un instant T. À aucun moment, c'est ce qui se passe ici. Parce qu'on est sur un long métrage où l'auteur parvient avec beaucoup de justesse à construire un récit et à le développer dans la meilleure direction possible pour que, en tant que spectateur, on soit ému par ce qui se passe, mais également on puisse prendre un petit peu de recul par rapport à tout ce que le personnage de Basile est en train de vivre. Et c'est là-dedans, je trouve, que Karnaï arrive à trouver la vraie force de son métrage et surtout la vraie justesse d'un sujet qu'il aurait pu vraiment caricaturer à l'extrême. Mais il ne le fait pas. Il ne fait pas parce qu'il sait très bien que s'il le fait, le spectateur ne va jamais rentrer dans son récit, ne va jamais accepter ce personnage principal, ne va jamais vouloir s'embarquer dans son périple. Parce que c'est un périple, c'est un périple assez long, assez complexe, mais c'est un périple qui je trouve est particulièrement doux à suivre parce qu'il porte une note d'espoir au milieu de ce qui semble être un véritable foutrac dans la tête du personnage central, mais dans ce foutrac, il y a de la lumière et cette lumière elle est très agréable à suivre. Certaines maladies semblent impossibles à parfaitement construire au cinéma. Non pas qu'il y ait des choses qui soient impossibles à représenter sur une toile, mais certains éléments, certaines petites formes de maladies ou certaines dégénérescences semblent tellement complexes qu'une toile n'est pas suffisante pour parfaitement les symboliser. Mais pourtant, brio Carnaille nous offre un film cherchant à traiter de la schizophrénie avec logique, et réalisme pour une œuvre d'une immense sensibilité, un film cherchant aussi bien à montrer l'humain touché par la maladie que la rudesse et la complexité de celle-ci, surtout quand au cinéma, on a tendance à en faire un peu des caisses avec elle. En termes d'écriture, le scénario est donc écrit par Brieux-Carnaille avec la collaboration de Clément Roussier, donc son acteur principal. Ça sent. Ça sent pour un élément que l'on évoquera après. Parce que clairement, avant, j'ai envie de parler de la manière avec laquelle le récit est construit et surtout de la manière avec laquelle Carnaille parle de la schizophrénie. Parce que, indéniablement, on ne va pas se mentir, c'est ce que j'évoquais en préambule, la schizophrénie au cinéma, c'est souvent dédoublement, triplement, enfin tout ce que vous voulez. Il y a plein de personnalités qui se mêlent à un personnage. Et à partir de là, l'objectif, c'est de jouer avec ça. Et si Split reste un excellent film... Il montre la schizophrénie de manière très caricaturale. On est vraiment sur un schizophrénie qui là va avoir 14 personnalités qui vont se mêler les unes à la suite des autres et qui du coup vont donner lieu à ce personnage plus ou moins passionnant mais qui indéniablement reste fascinant dans ce qu'il est en tant que protagoniste. Ou plutôt en tant qu'antagoniste. Basile ici est un personnage qui va avoir une schizophrénie plus proche de la bipolarité. Et c'est ce que j'aime beaucoup dans la construction de ce personnage, c'est que là... Il y a une sensibilité et un réalisme qui permet à Karnaï de construire un scénario où l'immersion se fait par la compréhension de la maladie de ce personnage. Chose que d'ordinaire, on ne peut pas réussir à avoir parce que comprendre un schizophrène au cinéma, c'est vouloir essayer de comprendre les différentes personnalités qui l'habitent. Ici, il n'y a pas cette partie-là. On a Basile et oui, on voit qu'à certains moments, il n'est pas comme d'habitude. Donc certes, ça limite un peu le scénario, mais je trouve qu'à aucun moment en termes d'immersion, ça ne l'enferme dans une seule ligne de lecture. Ça lui permet de vivre, de prendre place au sein de ce récit et d'avoir un véritable impact sur nous en tant que spectateur. Et cela, on le doit aussi parce qu'au-delà de la compréhension de la maladie et de la construction de celle-ci au sein de la narration, il ben, y a tout simplement la construction d'un personnage. Et c'est pour ça que je pense que la présence de Clément Roussier dans l'aide à l'écriture de Brio carnaille permet à cet ensemble, d'avoir une logique, d'avoir un impact, et surtout de marcher. Carnaille, avec l'aide de Roussier, parvient à composer un protagoniste fascinant. Un de ces héros de cinéma qui ne peut laisser indifférent, tant il parvient avec une justesse et une infinie beauté, à construire un héros auquel on s'attache profondément, mais que l'on est également capable de remettre en question. Si l'écriture souffre d'une certaine forme de classicisme dans la manière de faire avancer ce héros, et de lui donner une forme plutôt simple dans sa progression dramatique, il est évident que par le développement de son caractère et par la sensibilité de l'œil de l'auteur, il y a une énergie et une folie terriblement émouvante qui se dégage de cet ensemble flamboyant. En termes de mise en scène, bon, Brio Caradaï, on va pas se mentir, il a une scénographie qui je trouve est assez classique. Classique dans son sens plutôt noble, c'est-à-dire qu'il n'y a pas vraiment de prise de risque, il y a quelques plans qui sont marquants, mais à aucun moment on ne va avoir la sensation que la mise en scène est extraordinaire. Mais, ça n'est pas pour autant que ça ne fonctionne pas. Graphiquement parlant et esthétiquement parlant, le film veut coller à l'esprit de Basile et donc dans cette optique-là, Carnaï va construire une scénographie qui va vraiment se rapprocher de lui et épouser son univers. Donc si elle est classique, elle est extrêmement efficace pour autant. Et c'est là-dedans, je trouve, que Carnaï arrive à puiser la véritable force de son film, parce qu'il y a des petites maladresses des maladresses de rythme, il y a peut-être des maladresses de montage, il y a une intensité qui a peut-être du mal à monter crescendo au fur et à mesure que le film avance, mais ça n'est jamais au détriment de ce que le film veut nous faire ressentir. Et dans ce qu'il veut nous faire ressentir, il veut nous mettre dans la tête d'un personnage. Et nous mettre dans la tête de ce personnage, c'est jouer avec notre esprit spectateur et se dire « On n'est pas enfermé à une seule grille de lecture et à une seule compréhension de ce héros. On doit le comprendre sur plusieurs paliers. » Donc la mise en scène va choisir d'opter pour plusieurs paliers de lecture avec une scénographie qui certes est simple, mais réussit à capter ce qui est important. Et ça, ça sera le dernier point qu'on évoquera, parce que pour moi ce dernier point réussit à saisir tout ce que la scénographie a envie de faire, c'est-à-dire jouer avec des personnages. Carnaille réussit ce que beaucoup ont du mal à construire soit une vraie remise en question de ce héros et une compréhension graphique et sensorielle d'une maladie souvent montrée de manière caricaturale au cinéma qui ici prend une forme qui touche et qui transporte le spectateur le temps d'une épopée assez folle. Si son graphisme est d'une immense sensibilité et d'une radicalité folle, on pourra tout de même avoir l'impression que l'auteur ne parvient pas forcément à maîtriser le rythme de son œuvre, qui dans l'ensemble sonne comme un peu mou mais qui n'en demeure pas moins juste dans le geste qui permet au spectateur de se mettre totalement dans la tête de Basile. En termes de casting, il n'y a pas forcément beaucoup de personnages ou d'acteurs. Euh, J'ai bien aimé la prestation d'Akim Faris, qui a une très jolie interprétation. Euh, Diane Ruxell est une actrice immense, tout comme Barry de Les deux sont exceptionnels et je trouve arrivent à parfaitement porter les personnages dans la meilleure direction possible, sans jamais être trop dans le pathos ou trop dans l'affect. Elles ont vraiment la... La parfaite grille de lecture qui permet à leurs personnages d'avoir de la sensibilité, mais également d'avoir le recul nécessaire, chose que le spectateur peut-être à certains moments n'arrivera pas à avoir. Mais surtout, il y a cet acteur principal. Et sans cet acteur principal, je pense que le film ne marcherait pas. Parce qu'il est époustouflant, parce qu'il est saisissant, et parce que pour moi, c'est une véritable révélation. Clément Roussier est un acteur juste fou, un jeune homme capable de beaucoup de face à la caméra de carnaille pour une œuvre dont il ressort comme l'élément le plus fort et le plus juste d'un tout où il est éclatant. Au bout du compte, Le Soleil de Trop près, c'est un film qui a beaucoup d'ambition, qui n'atteint peut-être pas tous les stades du film qui se voudrait être une véritable plongée dans l'esprit d'un homme atteint de schizophrénie, mais qui arrive à jouer avec cette maladie de manière cohérente par rapport à ce qu'il cherche à raconter. Brilleux Carnaille a réussi à construire un film réaliste, émouvant, touchant et sensible autour d'un homme atteint d'une maladie que l'on a souvent tendance au cinéma à caricaturer. Et ici, ce n'est pas ce qu'il cherche à faire, parce qu'il veut amener de l'émotion, il veut amener de la sensibilité, il veut porter son acteur le plus loin possible, et il veut donner lieu à un long métrage où le spectateur va s'immerger complètement dedans. Donc pour tous ces éléments, je trouve que Le Soleil de Trop près de Brilleux Carnaille est un film bon, voire même très bon, que je vous conseille de voir en salle, et qui même s'il a des petites maladresses, N'en reste pas moins un joli moment de cinéma qui parle avec beaucoup de sensibilité d'un homme. C'est quelque chose sur lequel il n'est pas capable de poser des mots. A plus